Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un tirage que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps, mais ce n'était pas encore le moment. Vous savez que depuis des mois, je parle du danger pour les enfants. Ce danger est maintenant actuel puisque le gouvernement en France a ouvert l'injection pour les enfants de 5 à 11 ans. Encore une fois, c'est ce que je voyais dans mes cartes, ça sortait tout le temps. C'est déjà le cas finalement aux états unis Ça va certainement être le cas aussi en Allemagne. Pour l'instant, chez nous, ce sont les ados qui peuvent se faire bon, vacciner. Hein, donc à partir de, de 13 ans, je crois. Ou de 12 ans, je ne sais plus. Enfin bref, c'est en dessous de 11 ans, ça j'en suis sûre. Voilà, donc on va regarder un petit peu pour les enfants, les conséquences pour eux, les conséquences pour euh, leurs parents. Et puis les conséquences en général, voilà, donc euh, on y va. Donc je prends le jeu Saga. Alors je fais vraiment ce tirage, euh, j'ai une carte qui est mal mélangée. Euh, je fais vraiment ce tirage pour, euh, voilà, euh, en toute innocence. Hein, même si j'ai évidemment mes idées sur la question. Vous connaissez lesquelles. Mais on va voir quand même ce que disent les cartes, étant donné que les cartes c'est l'intuition c'est la connexion à, à ce qui nous entoure. Et bien, il me semblait intéressant de faire un tirage sur la question. Alors, on va poser la question toute bête. Hein. Est-ce que l'injection est une bonne chose pour les enfants Est-ce que les parents vont le faire Donc, j'essaie de faire plusieurs questions dans un tirage. Quelles vont être les conséquences Conséquences, pardon, voilà. Alors, la coupe, le loup. Et écoutez, je peux pas, ça ne peut pas être plus parlant. Hein. J'espère que vous voyez bien. Le cercueil, c'est un cercueil. Non, c'est dans ce sens-là. J'ai du mal un petit peu avec le jeu Saga. Donc, le loup et le cercueil. Bon. Le loup, c'est le danger. Et le cercueil, ma foi, c'est les décès. Alors. Donc, déjà, la première question était, est-ce que c'est bon pour les enfants La réponse est souvent donnée par la coupe. Mais on va quand même faire un jeu. Donc, l'injection... Pour les enfants, on va faire un jeu comme ça, en quatre, comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, une explosion. Le, cette carte-là que j'avais déjà sortie euh, euh, par rapport aux nom qui viendront sortir. La hache, décidément, c'est des cartes qui sont violentes. Et le passage d'un endroit à un autre. Je ne pense pas que je vais devoir mettre des grandes cartes. Où est-ce que je le fais Bon, allez, si on va le faire. On va le faire. Alors, je vais les mélanger. Euh, non, c'est pas ces cartes-là, pardon, c'est ces cartes-là. M'a dit mal réveillée ce matin. Pourtant, j'ai pris mon café et j'ai très bien dormi. Alors, je vous fais toujours des tirages de toute façon quand l'énergie est bonne, parce que sinon, ça ne sort pas. Enfin, vous connaissez mon opinion là-dessus. Il hein. faut pas abuser des énergies il ne faut pas abuser euh, voilà, de, de la connexion qu'on peut avoir euh, un petit peu à des choses, on va dire, spirituelles. Sinon on s'épuise, et puis sinon on dit n'importe quoi. Alors, l'explosion ici, ça peut être... Euh, bah je ne sais pas si c'est dans le sang ou si c'est... Euh, si c'est les conséquences. Bon, ça, ça se passe de commentaires. on va remettre une carte. Je n'aime pas cette carte-là, elle est horrible, elle est absolument horrible. Ce qui est curieux, c'est que généralement je ne la sors jamais. Et là, je la sors déjà... J'ai déjà sorti deux fois. Hein, une fois dans ce tirage et une fois dans le tirage sur le nom. Alors, victime. Bon Donc c'est euh, victime. Victimes qui sont foudroyées. Hein. Ici, chez soi. Ouais, donc ça, ok, je vous dirai après. Humilié, d'accord. Et là, c'est se ce vanter. Un peu bizarre. Bon. Alors, ce tirage-là, qu'est-ce qui m'inspire Je suis sur les, euh, les conséquences de l'injection chez les enfants, je rappelle. Euh, conséquences sur leur corps, mais aussi conséquences éventuellement euh, sociales. Hein. Bon. Donc les conséquences sur leur corps c'est ici et là, c'est le victime, donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont être foudroyés, hein vous le voyez ici, c'est euh, le feu du ciel, donc c'est, euh, voilà, foudroyé, donc ça veut dire aussi qu'il y a des enfants qui vont être malades extrêmement rapidement d'un coup, boum, comme ça, hein c'est pour ça que vous avez victime et foudroyé. Et chez soi, bah, ma foi, euh, chez eux. Donc, ils vont se retrouver chez eux parce qu'ils vont être malades. Et vous voyez, la tête coupée. Bon, ça se passe de commentaires. C'est horrible. Alors, humilier, ça, je pense que ça va être les conséquences. Hein, C'est-à-dire que humiliation par rapport à la fameuse campagne d'injection, ça va s'arrêter d'un coup. Boum. Alors, se vanter, là... Euh, Là, j'avoue que je ne sais pas trop comment l'interpréter. Se vanter, c'est quand on monte en épingle, hein, quand on parle de quelque chose euh, qui n'est pas forcément vrai. Ah, si, attendez. Si, ça va être ça. C'est En fait, je crois que c'est la campagne de Vax où il y a se vanter, on vante quelque chose. Mais c'est une prise de, il va y avoir une prise de conscience. Allez, je viens de le comprendre. Hein. Donc, euh, la prise de conscience va se faire suite à ça. Bon. Ben finalement j'ai déjà ma réponse hein. on va regarder quand même un petit peu les parents donc je vais pousser un petit peu ces quatre quatre cartes là donc je pense que vous avez compris hein, la campagne qui va s'arrêter et se vanter c'est encore une fois c'est les gens qui vont euh, qui vont changer d'état d'esprit à mon avis ils vont sortir justement de de, la, de, de tout ce qui est propagande. Se vanter, si vous voulez, pour moi, je trouve qu'on pourrait mettre éventuellement un autre sens qui serait propagande. Parce que ce, se vanter, c'est un petit peu ça. C'est dire que, par exemple, c'est la meilleure des choses. Enfin bon, on, ment, on monte vraiment en, en, en, comme les quand J'avais envie de dire, c'est un peu le, la métaphore qui me vient en tête. Hein. J'essaie de vous faire rire un petit peu aussi dans ce contexte qui est quand même délicat. Parce que bon, qu'est-ce que vous voulez faire hein donc euh, bon, enfin bref, vous avez compris, donc se vanter, monter euh, les choses euh, vraiment euh, en, en, en, euh, en neige ou en mayonnaise, si vous voulez. Mais euh, ça va pas ça va pas le faire, quoi, comme on dit, parce qu'au bout d'un moment, les gens ils vont avoir la lumière qui va leur tomber du ciel ici, et ils vont changer d'état de conscience, là, ils vont passer, on le voit très bien, d'un état à un autre. Hein. Bon, ok, donc il va y avoir un réveil des consciences, mais malheureusement, après les victimes ça c'est sûr, on ne peut rien y faire, c'est le, le libre-arbitre des parents. Alors j'espère que si certains hésitent et tombent sur ma vidéo, pourquoi pas Eh bien j'espère que ça les fera changer d'avis, parce que là le jeu me dit carrément victime est chez soi. Bon, donc euh, s'il vous plaît chers parents, euh, ne faites pas euh, vacciner vos enfants, euh, ne le faites pas parce que les conséquences sont là et là. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau des parents Alors, on va voir déjà si les parents vont quand même le faire. Donc, on va mettre les parents par là. Alors, les parents. Alors, les parents. C'est une, une carte qui est un petit peu curieuse. On voit une espèce de sauvage là, mais il est, euh, il a cette espèce de massue préhistorique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et il est dans une espèce de. Ah, il est sur un pont. Je le vois là, il y, y a le cours d'eau en dessous. Alors ça, par contre, comment le. Comment l'interpréter hein Oh là là. Le fantôme du passé. C'est vraiment un sauvage. Hein Ou un yeti, ça ressemble à un yeti. Alors, est-ce que c'est une chimère hein C'est quelque chose qui n'existe pas. Hein ouais, bon, on pourrait comprendre que.. Euh, ça pourrait être, en fait, c'est la peur, hein. la peur de quelque chose qui n'existe plus ou qui n'existe pas. Parce que c'est un petit peu difficile à voir sur la carte, mais on a l'impression que c'est un petit peu en transparence. Hein. J'ai essayé de bien vous montrer cette carte. Vous voyez que sur cette espèce de yéti, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Donc, cette espèce de monstre-là, eh bien, en transparence, on voit le pont. Donc, pour moi, ça pourrait, dire, ça pourrait vous la dire que les parents ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Hein, parce que là, j'ai mis les parents. Euh, et pour éventuellement traverser, euh, ici, une épreuve. Donc, c'est euh, en fait, vraiment, c'est une illusion d'une peur. On leur fait peur. Bon, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de parents qui vont céder à la peur pour, euh, entre guillemets, traverser l'épreuve. Mais c'est une illusion. Et là, la toile de l'araignée, bon, ben c'est un piège. Voilà. Donc, il euh, y a quand même des parents qui vont tomber dans le piège parce qu'ils vont avoir peur. Moi, je l'interprète comme ça. Donc oui, il y a des enfants qui vont se retrouver du coup victimes, parce que malheureusement, les parents ne vont pas faire preuve de, de, de lucidité, en fait. Chef, alors ça peut être les parents, hein, chef, ce sont ceux qui décident. Et la contrainte, bon ben vous avez... Alors aussi, on peut dire aussi contrainte des chefs, contrainte du chef, contrainte du gouvernement, hein. on, peut, on, peut aller, on peut aller loin aussi dans l'interprétation des cartes. Enfin, de toute façon, moi, ce que ça me montre, c'est qu'il y a des parents qui vont se retrouver dans la toile de l'araignée, là. Bon, alors, les conséquences de tout ça, j'avais vu que ce serait ici. Hein humilier avec quelque chose qui s'arrête. Donc, pour moi, ça, c'est la campagne d'injection pour les enfants qui va s'arrêter. Alors, humiliation, c'est-à-dire que ça va être descendu en flèche, quoi, en fait, en gros, c'est ça. Mais on va voir si derrière, on peut encore avoir d'autres actions. Du fait, justement, de ces deux cartes-là. Alors, on va aller un peu plus à droite, ici, pour voir les conséquences à moyen terme, on va dire. Alors, ici, il va y avoir une clarification. Vous avez de l'eau. L'eau, c'est souvent la vérité, l'eau claire. Hein. Une clarification qui va être faite ou qui va être demandée. Et ici, vous avez un château fort. Alors un château fort, ça fait penser aux institutions. On va mettre des cartes parce que bon, c'est pas très parlant quand même. Hein. Je vous dis, j'utilise le jeu Saga, j'utilise pas tellement, mais alors quand il sort ce jeu-là, euh, il parle généralement, hein. ce qu'il est très très puissant au niveau des images. Vous voyez vous-même. Hein. Donc ici coupable, voilà. Donc ils vont demander euh, une clarification par rapport, euh, pardon, aux personnes qui seraient coupables. Et la prendre... Ah, ça, c'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, c'était la Bastille, prendre la Bastille. Et puis, finalement, j'ai prendre. Bon, donc, euh, prendre... Euh, alors, pas prendre la Bastille, mais quelque part, euh, il, il va y avoir une révolution dans l'air, là. On va en mettre quand même une carte ici. Hein. Prendre les institutions, j'ai l'impression, ici. Hein, Ou s'attaquer. Prendre, c'est avec le sens aussi de, de prendre... Euh, ouais, d'attaquer quelque part, hein. Ah, puis en plus, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a une grille. Regardez, ça peut faire aussi prendre les coupables. Hein, pour aller les mettre en prison, là, parce qu'il y a quand même une grille. Bon, donc pour moi, la, la conséquence de ça ici, ça va être que les parents vont demander la clarification, savoir qui est coupable, d'aller chercher les coupables, donc prendre coupable et de les mettre ici. Hein. Ça peut être soit une, une institution, donc ça peut très bien être par exemple... Le, qu'on euh, appelle ça le, Pas le ministère de la justice, mais euh, le, les lieux où, où sont rendus la justice. Le palais de justice, voilà. J'étais en train de chercher le palais de justice, hein, de prendre d'assaut. Donc, il y a des histoires de justice, là. On va regarder quand même si, euh, si je suis d'accord avec ça. Alors, ici, il y a une personne qui, fait, euh, qui se reflète dans l'eau, voilà. Bon, ça peut être les enfants innocents, hein. Ça fait penser à la vérité toute nue, vous savez, la vérité quand elle sort du puits. Hein, c'est une allégorie. On dit que la vérité est nue. Il y a ça aussi. Donc l'histoire de, de faire la... encore de l'eau ici et là. Bon, là c'est pas du tout euh, érotique ou quoi que ce soit, comme dans la carte que j'avais tirée sur le nom. Là c'est plutôt une carte d'innocence hein, et faire la vérité. Bon, donc on a bien les histoires de vérité ici. J'avais envie de savoir quand même si c'était les histoires de justice. Je oh, m'aperçoit que la carte elle est. Vous La voyez pas, voilà. Euh, alors, est-ce qu'il va y avoir des actions en justice Ouais, vous avez ici carrément le glaive ici de la justice avec la reine des Amazones. Donc, ça veut dire aussi que les réactions des parents vont être violentes. Hein. Vous avez ici les grands yeux. Hein. C'était Hippolyte, il me semble, la reine des Amazones. Bon, bah, c'est elle hein, dans ce jeu saga. Il y a des. Il y a des quand même des. De temps en temps, il y a des, il y a des... des rois, des reines, enfin bref, des personnages un petit peu mythiques. Et là pour moi c'est on va sortir le glaive, on va demander vengeance. Ouais. Bon, il va y avoir de la violence. On peut remettre quand même des grandes cartes dessus pour euh, être par rapport au, cohérent, on va dire, par rapport au reste du jeu. Voilà, attirant. Ouais, bon, ça va pas trop avec ce que j'ai dit finalement, attirant. Enfin là. Et homme. Bon, ok. Homme. Ouais, bon. Finalement, ces grandes cartes-là, elles n'apportent pas grand-chose. Hein. Alors, je me demande si c'est pas euh, Olivier... Euh, comment on l'appelle Il y a des gens qui l'appellent Véreux. Hein. Moi, j'ai envie de l'appeler Varan parce que ça fait penser à un crocodile. Il est faux, cet homme-là. Oh, rien que de voir son, sa tête, ça veut dire à mon mari, mais regarde la tête de criminel qu'il a, le, le ministre en France. C'est... C'est incroyable le, le, le, la tête qu'il a, ce type. On l'imagine très bien en train de jouer euh, les, euh, les criminels ou les voleurs dans, les, dans des films. Mais, mais c'est fou, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un avec une tête pareille. Enfin, c si, éventuellement, notre chancelier euh, euh, en Allemagne, il est pas mal aussi au niveau de sa tête. Enfin, bref. On va l'appeler Varan. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être euh, la justice auprès donc, de, de, de, de, de, de ce cher ministre. Alors, attirant, par contre, là, je sais pas. Je vois pas. Pour moi, c'était la vérité. Alors, allez chercher la vérité, attirer la vérité, si vous voulez. Bon, cette carte-là, elle n'est pas, pas très parlante. Par contre, là, ouais. Là, ça, ça, me, ça, me, ça me parle bien au niveau de, de faire justice, en fait. Hein. Justice auprès d'un homme ou des hommes. Voire des médecins. Hein. Parce que homme, c'est pas forcément ce cher Varan, n'est-ce pas ça peut être les hommes dans le domaine médical. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a la prise du palais de justice avec aller chercher les coupables. Bon. Donc, ça va nous présager, à mon avis, euh, certaines violences, Parce que là, si les enfants tombent, ici, victimes foudroyées, ou là, carrément, bah, ma foi, là, c'est les décès. On l'avait dans la coupe, hein, vous vous souvenez, hein, le cercueil. Eh hein euh, bien là... Euh, Là, il y aura des conséquences, là, ça ne pourra plus être caché, hein. c'est impossible. Hein. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont cachées pardon, mais là, mais vous savez que le lycée, là, là où il y a les enfants qui vont juste à côté, je, je suis juste à côté d'un lycée, c'est tous les jours qu'il y a des cours qui sont annulés, tous les jours, je n'ai jamais vu ça. Il y a des professeurs qui sont tout le temps malades, mais alors c'est pas quelques jours, hein. c'est plusieurs semaines, donc là, il va y avoir quelque chose qui va vraiment ne plus fonctionner. Bon, on va regarder euh, une dernière carte. Savoir si justement tout ça va faire que les, la campagne va vraiment s'arrêter. J'avais sorti la hache déjà, ici. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Mais on va redemander une, on va reposer une question au jeu en demandant est-ce que tout ça en final va arrêter tout ce cirque en relation avec l'injection alors, alors, cette carte-là, je ne vous l'ai jamais sortie encore. C'est la carte de la perversité. Ici. Hein, vous avez une femme nue, mais il y a une espèce de queue de serpent. Euh, et puis, en fait, ici, on n'a pas l'impression qu'elle ait des mains. Hein. C'est plutôt des bras qui, se, qui ne se terminent pas. C'est un peu des tentacules, en fait. Bon, bon, c'est de la perversité, tout ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça va arrêter euh, Ben, apparemment, non. Non. Hein. On va remettre une, question, une carte quand même. Les questions de nourriture. Là, je suis aussi perplexe. J'avais demandé, est-ce que tout ça va arrêter Et j'ai la carte de la perversion menacée. Ouais. Et les questions de nourriture est vrai. La carte de la vérité. Ouais, ça veut dire qu'ils vont encore essayer de cacher. Hein, menacer la vérité. Ces gens-là sont terribles. Hein. C'est-à-dire que ça risque de continuer encore, quand même. Hein. Pourtant, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. C'est vrai. Mais autre, puisque j'en avait humilié avec la hache. Mais d'un autre côté, euh, ça va pas arrêter complètement. Attendez, je suis en train de réfléchir. Alors, je viens de comprendre ce que ça veut dire. Oui, parfois, il me faut un petit peu le temps. Hein. Non, j'ai compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont les pervers qui vont être menacés parce que euh, ce qui est à l'intérieur de l'injection, alors on peut considérer que c'est cette espèce de bouillie là, la vérité, il va y avoir la vérité par rapport à ce qu'il y a dans l'injection qui va menacer justement tous les gens qui sont pervers ici. Donc, je corrige un petit peu mon interprétation. Donc ils vont être mis sur la sellette en quelque part. Hein Donc oui, ça va être le début de la fin pour eux. C'est plutôt ça. Tiens, on va demander d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans, le, dans la fameuse... Alors, soupe, il y a certaines personnes qui appellent ça soupe. Moi, je préfère dire dans l'injection. Qu'est-ce qu'il y a dedans Je ne sais pas si je peux sortir encore une carte. Ah ben, alors, ce qu'il y a dedans, il me dit que c'est des questions d'argent. Oui, d'accord, ça j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé. Mais est-ce que je peux avoir une carte, savoir ce qu'il y a dedans vous avez le mal. Hein, vous avez ici les ténèbres. C'est le mal. C'est la carte du mal. Point. Il n'y a pas d'autres significations. Vous avez ici les ténèbres. Et vous avez ici un personnage qui se découpe sur la lumière. Parce que sinon, on ne le verrait pas. C'est le mal. Point. Donc, c'est... Alors, ça veut dire aussi que c'est obscur, ce qu'il y a dedans. C'est caché. Mais c'est définitivement maléfique, j'insiste. Et il y a des énormes questions d'argent en jeu. Voilà. Donc si certains avaient encore un doute, eh bien, n'en ayez plus. Euh, ça va être une catastrophe. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tirage. Je suis triste à l'avance pour toutes les innocentes victimes qui vont être foudroyées. Parce que c'est les enfants, apparemment, c'est plus rapide encore que chez les, les adultes ou les jeunes adultes. Là, c'est euh, carrément, euh, bah, vous avez ici la carte, hein. c'est sans appel. Donc malheureusement, euh, beaucoup de victimes a déploré. Voilà, bah, écoutez, il faut tenir bon, moi en tout cas, euh, je ne me laisserai pas euh, spritzer, comme on dit, <rires> c'est-à-dire injecter. quoi. Et je crois que beaucoup d'entre vous qui me regardent, ma foi, euh, vous suivez le même chemin, hein. chemin de la sagesse. A bientôt pour une nouvelle vidéo en tout cas. Et merci beaucoup de votre gentillesse et de votre fidélité. Au revoir.